Police de la Malbouffe, vos papiers s'il vous plaît. Mes papiers, mais quel papier Vos autorisations, vous empoisonnez volontairement. Quoi Et vous, qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de faire éruption dans ma cuisine Fais pas le con avec moi, Tonio. <rire> C'est qui, Tonio Pose délicatement ce ketchup sur la table. Doucement. Maintenant, tourne-toi et mets les mains au mur. Nous allons chercher quelques éléments de preuve pour l'enquête. <rire> Salut internautes. À les écouter, les grandes marques de l'agroalimentaire sont nos meilleurs amis, ne nous, nous veulent que du bien. Et pour nous en convaincre, elles n'hésitent pas à investir des sommes, des millions chaque année pour la production de clips publicitaires qui envahiront ensuite nos écrans. Normal, l'époque est au manger sain, alors les industriels adoptent ce discours. Malheureusement, ce n'est souvent que des discours, un peu comme beaucoup de nos politiciens quand ils nous parlent de démocratie et de progrès social. <rire> L'un comme l'autre savent ce que nous souhaitons entendre. Alors elles nous le disent, pour se vendre, mais au fond, ils n'en pensent rien. On nous prend pour des cons. Ah oui, pour du fric, et en même temps, quoi, ça t'étonne En avril dernier, le magazine 60 millions de consommateurs consacrait à un hors-série aux sels, pesticides, sucres, additifs et autres matières grasses cachées dans notre alimentation quotidienne. Enfin, si tu consommes des produits alimentaires industriels, car c'est à eux que l'on reproche d'être pauvres en nutriments, mais très riches en sucre, en matières grasses, en additifs, en pesticides, et de représenter de 25 à 50% des apports caloriques dans les pays dits développés. En bref, c'est la merde, on va pas se le cacher. Et pour illustrer tout ça, voici le top 5 des aliments industriels à ne surtout pas laisser pénétrer ton œsophage. Bien sûr, jamais. Petit 1, le ketchup. Il contient jusqu'à 22 g de sucre, soit l'équivalent de 3 morceaux de sucre par portion pour 100 g de sauce. Et concernant les tomates, cherche, tu m'appelles quand tu auras trouvé. 2. Les nouilles déshydratées. Vendues comme pratiques et riches en légumes, un rapide coup d'œil à la liste des ingrédients pour se rendre compte qu'elles contiennent souvent moins de 1% de végétaux. Par contre, au niveau additif, exhausteur de goût, conservateur, glutamate monosodique, tout y passe et ta santé avec. 3. La charcuterie. Les aliments transformés à base de viande de porc contiennent souvent des nitrites ou des nitrates de synthèse. Un cash investigation en parlait récemment. De plus, leur teneur en graisse est absolument dingue, jusqu'à 45 g de graisse pour 100 g de produits finis. Et pour enfoncer le clou, les produits carnés transformés, comme la charcuterie donc, ont été reconnus comme cancérigènes pour l'homme par l'OMS. Hashtag cancer du côlon. Petit 4 et avant-dernier de notre top 5, le cacao en poudre. Cible principale, les enfants. Et les marques comme Nesquik ou Super Poulain, par exemple, adorent se faire passer, se vendre pour l'allier du petit déjeuner avec des recettes riches en vitamines. Mais en réalité, elles sont de véritables bombes de sucre industriel. Nesquik en contient 76%, Super Poulain 86%. Le cacao n'est donc de loin pas le premier ingrédient. Et pour finir, petit 5, les yaourts aux fruits. La majorité de ces yaourts dits « aux fruits » contiennent des tas d'additifs. Colorants, épaississants, correcteurs d'acidité, conservateurs, arômes artificiels, bref jusqu'à 12 additifs. Et pourtant, la loi interdit leur présence dans les yaourt. Mais ils sont en fait ajoutés en amont dans les préparations externes au laitage lui-même. Malin Achète plutôt des yaourts nature, de préférence végétaux, dans lesquels tu vas ajouter ta propre confiture maison. Je m'arrête là, mais la liste est longue Bouillon en cube, soda, même light, aliments végétariens transformés, céréales du petit-déj, etc. Ils ont en commun d'être chargés en sucre, en graisse, en additifs et autres pesticides. Mais surtout, ce sont des produits ultra transformés et industriels. Deux conseils sont alors à retenir. Éviter à tout prix les produits alimentaires industriels et transformés et toujours lire l'étiquette des produits que l'on consomme. Allez sur ce, moi je te laisse. Je te souhaite un bon appétit, ou une bonne nuit, une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu me regardes. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, commente-la, partage-la, et surtout, abonne-toi, et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao oh.